Parfois, quand les gens me parlent, il y a vraiment des sons qui ne me donnent pas du tout le goût d'écouter, des sons qui m'agressent dans les mots, dans les phrases. Ah, oh, toi aussi, tu as les oreilles sensibles Mais ça peut être utile, moi je m'en sers. Eh bien nous les conteurs et les musiciens musiciennes, on se sert beaucoup des sons, mais des sons dans les mots aussi. Imaginez que je vous raconte l'histoire d'une branche qui est tombée. Mais si je vous dis qu'elle a craqué et qu'elle s'était effondrée, ce sera bien plus époustouflant, non Et si moi, je vous dis que je voudrais vous faire une critique après vous avoir écouté, plutôt que de vous dire que j'ai une suggestion, allez-vous avoir autant le goût de m'écouter? Critique ou suggestion